bonjour les amis, c'est nonot 33 Et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Minecraft modé Mais avant que cette vidéo commence, je vous invite à vous abonner, à la liker et à la partager Ça me ferait très plaisir Et moi ben sur ce, je vous souhaite une très très bonne vidéo Les amis, dans cette vidéo, on va aller continuer les infériums au niveau 5 Ensuite, on ira faire une petite maison euh, comme la dernière fois et en tout dernier, on ira explorer une mine avec euh, du stuff peut-être. On verra. Hein. Bon, les amis, on va pas perdre plus de temps. On va aller se diriger aux infériums. Donc, dans la dernière vidéo, on avait fait un plan de chaque niveau. Donc, 3, 4 et 5. Ce sont les plus durs. Donc, dans cet épisode, on va essayer de faire euh, 2, 3 pieds ou même euh, tout le champ. Des niveaux 3, 4, 5. Les amis, je viens de finir les infériums, presque en tout cas. Ce champ est terminé, ce champ aussi, lui presque, on est aux 3 quarts et lui on en est à la moitié. Bon, ça m'a pris quand même euh, une heure et demie à farmer. Bon ben, voilà, c'est quand même long. Hein. Et j'ai presque plus d'inférium de niveau 1, ce qui me manquait. Voilà, donc c'est pour ça que j'étais obligé d'arrêter. Donc, euh, on continuera dans le prochain épisode Maintenant les amis On va aller construire les maisons Donc euh, on va pas en faire une mais deux J'ai déjà tout préparé Pour les construire donc euh, c'est là bas Mais je me suis mis dans une maison Donc La ville est un peu euh, Ramolo à construire Mais là on va en faire une juste là Et une autre juste là Il euh, Faudra juste qu'on modifiera Le terrain Mais à part ça c'est bon donc moi je vais vous laisser Et je vous dis à tout de suite dès que j'ai fini hein. Allez à tout de suite Bon les amis j'ai terminé de faire toutes les maisons donc les voici ce sont comme toutes les maisons au fond à gauche euh, ce sont les mêmes types de maisons donc euh, elle contient un lit un four une table de craft et deux coffres vraiment euh, très banal comme maison oh. et ça se fait pas de se foutre à deux Bon bah ok, hein. bah c'est reparti pour aller chercher le stuff hein. Alors, il est juste là Elle fait mal hein Ok, lui je les euh, Je l'ai combo. Une hein. d'XP, c'est bien. Donc ça, on jette, on jette, on jette, on jette. Bon, maintenant, on va aller se diriger à la mine. Donc moi, je vous retrouve dès que j'y suis. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, nous voilà devant la mine. Donc elle se trouve juste là. On va y aller. Par contre, on va récupérer toutes les rails. Ça, c'est bien. Au cas où, si on en a besoin, on va les récupérer. Hop, avec les leviers. Voilà. Hop. On les récupère. Elle vient inclus. On a un peu de fer, on va miner en même temps. Hein. Ça va être cool. Donc là-bas, on a un premier coffre. Très sympathique. Avec le Magic Bean. Une étiquette. Un oculus de Charm. Ok. Une ender orb. Translocator. Dynamite.. Euh, 4 et une pomme dorée. Ok, pas de problème. On récupère le fer encore ici. Hein. Et là-bas on en a un autre au fond. Hop, on récupère les rails. Hop. Là on a un Common Legal Case. Donc, on récupère un h Jar. Encore une Ender Pearl. Magique. Un Piston sceptre Deux tickets. Totem de retour. Ok. Et une épée en émeraude. Bon, ben bah, je pense que c'était pas mal du tout. Hein. Vraiment pas mal du tout. Hein. Bon, on va les ouvrir. Donc ce qui est le plus important. On va ouvrir ce coffre-là. Et après je crois qu'il y a accès à ouvrir. Wow, l'arc qu'on a eu. Ghost. Ok. On peut l'améliorer 6 fois. 22 de durabilité, megaloot, ok, durabilité 203, 1 de plus, c'est génial comme arc, hein. c'est vraiment très très bien. Bon, nous on va s'arrêter là pour cette vidéo, en tout cas si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, à la liker et à la partager, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, Discord, Twitch, Instagram, tout s'affiche à l'écran et dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao